Alors on va tout de suite faire un petit exemple qui utilise le « device tracking ». Alors pour ce faire, j'ai créé déjà ici un dossier « device tracking » et on va créer une nouvelle scène à l'intérieur. Donc je vais ici faire un « save scene as ». Je vais aller dans ce dossier « device tracking » et on va l'appeler évidemment « device tracking ». Donc, cette scène, évidemment, je supprime la main caméra, elle n'a pas lieu d'exister. Évidemment que c'est une scène en, en réalité augmentée, donc je vais aller chercher le composant dans le dossier Vuforia AR Caméra qui est ici. Donc on peut voir que, et on a vu précédemment, que le World Center Mode par défaut il est en first target. Donc je vais le modifier et je vais dire Device Tracking. Sauf que je vais devoir aller au niveau ici maintenant de la configuration Vuforia. Donc je vais faire Open Vufigu Configuration Vuforia. Et on va devoir aller modifier certaines choses. Donc surtout la première chose, bon, on peut voir que là c'est déjà activé par rapport à la, à la vidéo précédente. Mais qu'ici on a par défaut ici le Device Tracking. Donc on va mettre « euh, Track device pose » Et ici on va choisir en mode « Rotational » Sur les deux, donc « positionnal Rotational » Je vous laisserai tester euh, Et ici en mode « Correction » On va utiliser, euh, bah on va dire que ça va être les mains « End voilà. » Donc là on va retourner au niveau de l'air caméra On va vérifier qu'on est bien ici en « Device tracking » Et ça fonctionne, il n'y a pas de souci Maintenant comment on va faire bon, Ce qu'on va faire, on va ici, euh, pour bien voir les choses Je vais mettre une étiquette ici à ma euh, caméra Je vais passer en vue du dessus voilà. Et euh, bah, ce que je vais faire, je vais y ajouter maintenant euh, des cubes. Donc on va mettre 4 cubes. Voilà. Qu'on va positionner évidemment ici euh, à 0, 0, 0, qui sont devant ma caméra. Je vais euh, le remonter ici sur l'axe Z, voilà, pour qu'on le voit à l'écran. Donc on peut voir ici que j'ai euh, Z, bah, je vais le mettre à 5. Vous voyez 5, c'est assez, euh, c'est suffisant. Alors pour que ce soit euh, un peu plus visible, ce qu'on va faire, le cube, euh, on, va lui, on va lui mettre un petit peu de rotation, voilà, n'importe comment. Voilà, histoire qu'on a un cube euh, bah, qu'on voit, euh, voilà, qu'on peut voir un petit peu en façon 3D. Donc, dans ce dossier, alors je vais retourner dans mon device euh, tracking. Je vais créer 4 euh, matériels. Bon, peu importe, les couleurs, je vais écrire ici, je vais créer un red pour rouge. Et je vais l'attribuer ici à euh, ce cube. Alors, vous pouvez voir que je ne parente pas ce cube. Non. Je vais faire un CTRLD. Et ici, euh, sur la propriété Z, je vais mettre moins "-5", pour le faire se retrouver derrière. Et vous aurez compris, on va créer à deux nouveau un matériel, qui va être par exemple green. On va choisir des couleurs bien différentes. Voilà, et je vais attribuer voilà à ce cube. Maintenant, je vais redupliquer ce cube, et ici, je vais le passer sur Z à 0, pour être à la même hauteur que moi. Par contre, sur X, je vais le mettre à moins "-5". Et je vais créer une nouvelle, un nouveau matériel de couleur. Qui va être par exemple ici, euh, yellow. Qui va être jaune, donc de ce fait. On va essayer de mettre un beau jaune, bien criard, histoire qu'on différencie bien les couleurs. Voilà. Euh, et le dernier, ben, on va créer un nouveau, de nouveau ici on va le dupliquer. Et on va le passer ici à 5 sur l'axe X. Voilà. Et on va créer un matériel, évidemment, qui va être bleu donc hop et on va l'appeler blue euh, pardon il y a un E à blue il me semble bon c'est pas très important mais on va essayer de faire les choses correctement blue je vais choisir ici un beau bleu voilà et on va le mettre ici à droite donc ce qui fait que maintenant si je vais au niveau de mon air caméra ici que je passe en mode voilà, je vais me mettre bien au niveau de la vue de l'air caméra euh, bah ici, euh, si je fais une rotation, vous allez voir ce que je fais. Je vois mes cubes autour de moi. Ici, devant moi, je vais avoir mon cube ici qui est rouge. Et ici, sur ma droite, le bleu. Et sur ma gauche, le jaune. Et ici, le vert. Et j'aurais pu aussi créer deux autres cubes. Un hein, 5 cinq au-dessus, un hein, cinq en dessous, deux couleurs différentes. Et lorsque j'aurais regardé en l'air... D'ailleurs, on va le faire, allez, pour le fun. Hein, on n'est on est plus à ça près. Donc ici on va CTRLD, on va dupliquer ce cube, on va le passer à 0 au niveau de l'axe X, et là du coup, au niveau de l'Y ça va être 5, et là on peut voir qu'il passe bien ici au-dessus. Alors par contre on va créer une nouvelle couleur. Alors j'avoue que je manque euh... orange, allez, je manque de... On va mettre des couleurs qui différencient bien, on va essayer de prendre un bon orange, ce qui n'est pas évident, voilà. Hop et ici, le dernier, bah, on va faire un, un CTRLD Alors sur le cube 4. Et évidemment, vous vous doutez bien, en position, ici, on va le mettre à moins 5. Et on va créer une nouvelle couleur. Et là, bah, qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur bah, Blanc, tout simplement. Alors, c'est con, j'aurais dû... Euh, alors Je ne sais pas si je peux faire un reset, non. Je vais positionner. Bon, on va créer un nouveau matériel qui va être blanc. Allez, on va pas s'embêter, ça va être plus rapide. White. Et ici, il est white. Donc maintenant si vous regardez bien, si je vais au niveau de mon arrière caméra ici, mon champ de vision, j'ai ici tout autour de moi les cubes et si je monte au dessus de moi j'ai un orange et en dessous j'ai un blanc. Donc ça c'est le principe, c'est à dire que maintenant comme je suis en tracking pose mode rotationnel, je vais pouvoir ici, moi, je vais pas me déplacer, c'est-à-dire que je vais être toujours ici, moi. C'est-à-dire que je n'avancerai pas, je ne reculerai pas. Si j'avance ou je recule, je vais pas m'avancer vers l'objet. Par contre, l'objet, lui, pourra avancer vers moi. C'est parce que là, j'ai tous mis à 5, mais si je le fais avancer jusqu'à 1, il va avancer vers moi. Euh, mais que je me déplace dans une pièce ou dans une autre, je vais pouvoir... En fait, le principe, c'est que je n'avance pas, tout simplement. Mais encore une fois, les objets peuvent venir vers moi. Ça, c'est parfait. Maintenant, si je lance Play, qu'est-ce qui va se passer Vous allez voir que là, ça va être un peu plus complexe. Donc, vous allez me revoir à l'écran. Voilà. Et ici, qu'est-ce que j'ai bah, Ma caméra, ici, je peux la bouger. Vous pouvez voir qu'il n'y a rien qui ne bouge. J'ai toujours mon cube rouge devant moi. C'est tout à fait... Alors, je vais essayer de vous, vous regarder en même temps c'est tout à fait logique étant donné que euh, ce cube, enfin mon, mon, ma webcam ne possède pas de gyroscope, elle ne peut pas gérer le déplacement, donc ça pour ce type de jeu on va devoir euh, compiler le jeu et le passer euh, sur un smartphone pour faire des tests parce qu'on a besoin euh, bah, des sensors comme le gyroscope etc donc euh, bah, là on va, on va stopper mais si on veut aller plus loin que ça et vraiment tester euh, ce genre de jeu on va être obligé de faire une compilation du jeu pour pouvoir voir ce qui se passe, alors ce que je vous propose de faire tout de suite, moi je vais faire une compilation ici de cette scène, je vais la récupérer sur mon smartphone, et puis on va voir ensemble comment euh, ça se comporte. Alors c'est parti, on compile ça. Alors pour ceux qui ne savent pas encore le faire, rassurez-vous, on verra ça dans les prochaines vidéos. Alors ici, euh, j'ai ma scène qui démarre et j'ai bien mon cube rouge qui est face à moi, comme euh, dans la scène Unity. Et si je vais ici sur ma droite, on peut voir que je vois bien mon cube bleu. Derrière moi, je me retrouve avec mon cube vert. Et ici, je vais me retrouver avec mon cube jaune qui est tout à fait logique. Et je continue, je reviens en fait face à la position de départ avec mon cube rouge qui est face à moi. Sur le haut, mon cube orange. Et sur le bas... Évidemment, le cube blanc. Et d'ailleurs, on peut voir mes baskets au passage. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment intéressant et simple à faire. Je me retrouve au milieu de ma scène. Moi, je suis le joueur. Je suis au milieu de la scène, la air caméra. Et autour de moi, bah, j'ai des objets qui se positionnent. Alors, on peut voir que j'avance vers mon objet peu importe, ça, rien ne se passe. C'est-à-dire que mon objet reste à la même place par rapport à ma position d'air caméra. Là, air caméra va intervenir sur les rotations et autres, mais euh, pas euh, si on avance vers l'objet. Par contre, attention, cet objet va pouvoir se déplacer dans le monde 3D. Il pourra venir vers moi. Mais euh, le fait que j'avance ou je recule n'aura aucune incidence en fait sur, euh, sur la vue. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est quand même très intéressant d'utiliser Vuforia. Euh, et on, ça ouvre des perspectives pour faire des jeux assez sympathiques.